Y'a appelez pas que vous êtes bien ou quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, baby Et aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Je vais surtout vous conseiller quelque chose, parce qu'en ce moment, je suis en train d'en choper les effets négatifs. En ce moment, à chaque fois que je mange le soir, je vais directement sous la couette. Alors, se mettre sous la couette pour regarder la télé après avoir mangé, tu sais, tu tapes ton petit pic de dopamine dans la gueule, et là... Tu as envie de dormir instantanément et tu te retrouves avec une gueule caillée comme j'ai à l'heure actuelle alors qu'il n'est que 20h45. On est sur la chaîne de Zach Nani, installez-vous, prenez place, je sais pas si vous êtes bien, si vous vous sentez à l'aise. Ça peut être l'occasion de vous abonner peut-être pour la première fois, on approche des 450 000 abonnés. Peut-être qu'un jour je pourrai toucher le demi-million, en tout cas en attendant de vouloir à faire cet objectif. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour deux choses, soit être diverti, soit parce que je suis beau ou peut-être pour avoir des informations à propos de mes classes en ligue. Voilà, c'est bon, je vais vous donner les informations sur mes classes en ligue, d'accord J'ai préparé quelque chose d'assez cool pour vous, vous allez voir, et je vais vous donner mes meilleurs conseils pour que vous puissiez essayer de vous en sortir le mieux possible, parce qu'il y a une méta assez claire, je pense que vous le savez, qui est ressortie, mais je vais vous donner trois classes, plus exactement, avec des petites variantes, pour pouvoir vous permettre de vous en sortir dans ces modes. C'est parti, on regarde la première classe, qui est évidemment la classe... XM4 et pas un KU, eh oui, c'est bon, c'est bon, il y a la KU, on le sait, la K74U est très puissante, très méta. Mais avant, je vais montrer une deuxième arme qui est aussi puissante et méta, qui est la XM4. Je la joue avec As de la gâchette, tout simplement parce que la XM4, pour qu'elle soit aussi efficace qu'elle ne l'est dans toutes les parties, où vous voyez un mec avec un pseudo d'anglais, genre je, je, je sais pas, Jacob Leicester, qui vient vous mettre des totards sur les fesses, tu vois. Et bah ben, ça se joue avec 8 accessoires, donc le Joker As de la gâchette. Alors les 8 accessoires, c'est assez simple. La lunette, on est sur du microflex LED, certains ont, ont, ont recherché instructions pour en prendre chose avec un zoom un peu plus poussé moi je joue avec micro flex et je trouve c'est le plus efficace la bouche on, a, on va sur le compensateur d'infanterie pour la simple et bonne raison que l'arme n'a pas de recul horizontal donc même si tu perds un peu de contrôle de recul horizontal par rapport au frein de bouche bah de toute façon vu qu'il n'y en a pas euh, c'est pas très très grave autant essayer de garder du recul vertical qui empêchera ton viseur de monter et à l'arme d'être hyper stable hein. un truc qui va également être apporté par l'accessoire de canon je vais direct à vu je saute comme ça on est flex on est rapide avec la poignée agent de terrain qui te fait gagner également du contenu. De recul vertical et en plus qui te compense la, la, la mini perte en horizontal que tu peux avoir. Donc, tout roule à ce niveau-là. Le canon, on va sur le Ranger 13.7, parce que ce qui nous intéresse, c'est la, la, la vitesse des balles. Alors certains diront, pourquoi pas le lourd renforcé Parce que ta vitesse de balle, juste un peu moins, et de la portée. Bah Parce que les maps sur Call of Duty, Black Ops, Cold War ne sont pas assez grandes pour que la portée soit réellement altérée et que la distance soit si grande que eh ben euh, l'effet du loup, euh, canon loup renforcé se fasse ressentir. Pour illustrer ce que je viens de dire, parce que c'est assez flou, imaginons que sans euh, portée accrue, donc sans le plus 100% de portée, tu dois mettre une balle de plus, mais qu'à partir de... Une bêtise 50 mètres et eh ben euh, ce genre de duel à 50 mètres arrive trop peu souvent pour que ça vaille la peine de prendre un truc qui t'améliore ta portée sachant que tu vas déjà de base de toute façon n'avoir que très peu ce type de rencontre parce que euh, voilà en mettant ce petit lot renforcé bah tu mets une balle de moins bah voilà euh, ça arrive trop peu donc ce qui va nous intéresser ça va être la vitesse des balles qui permettront de connecter et de toucher plus rapidement et ça c'est ce qui est réellement intéressant voilà voilà j'espère que l'explication sur la portée était assez claire j'avoue que je me suis peut-être un petit peu perdu le corps bon il n'y a pas 150 trucs hein, laser de viser stable. L'accessoire canon, je vous l'ai montré. Le chargeur 40 cartouches, que tous les autres chargeurs, à part le deuxième, rajoute du temps nécessaire pour regarder dans le viseur. Alors, vu comment les mecs sont cocaïnés euh, en ligue, on espère, euh, tu vois, on veut viser vite. Hein, C'est très important pour pouvoir se la donner, se défendre. C'est important. Ça, euh, quelle que soit l'arme, la poignée, la dernière, revêtement élastique des troupes aéroportées, car elle présente tous les avantages des autres euh, avec des défauts qui sont moindres. Et de même pour la crosse appui raider. Voilà, appui raider. Temps de transition euh, de sprint au tir et vitesse de marche en visant. C'est tout ce qu'on aime. Donc, voilà pour ma XM4. D'ailleurs, je prends un Diamati, protection balistique, pillard, ninja. Euh, ma classe SND XM4, a qu'une seule différence, c'est qu'il y a assassin à la place de pillard, parce que bon, t'en as moins besoin de SND euh, par définition. À côté de ça, il y a l'AKU, donc euh, mon AKU de mode à spawn, où là, effectivement, je vais avec l'atout Avaris. L'atout Avarice pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse d'avoir 6 ac accessoires, enfin 6 atouts, partout, pour pouvoir cumuler et protection balistique, max tactique, ninja, pillard, quartier-mètre. Bref, c'est très intéressant à mon sens d'avoir ceci en mode à spawn. Ça peut fonctionner qu'avec 3 atouts, je dis pas, mais en tout cas, moi, c'est mon choix. Sur l'AKU, alors ça c'est universel. bouche compensateur. Canon, alors étendu 9.3, je sais que certains mettent également le libérateur 10.3 euh, qui va juste du coup te faire perdre un peu de vitesse de marche en visant mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un petit truc glitché et que l'étendue 9.3 était peut-être plus intéressant même si tu avais moins de vitesse de balle. En tout cas il y a des américains qui jouent de cette manière donc euh, bon pour le coup j'ai un peu simplement copié mais je pense que le libérateur est aussi, euh, est aussi fonctionnel. Le VDV renforcé bah, ne va pas être super utile pour la même raison que j'ai expliqué pour la xm 4 même si c'est mitigé par rapport au fait que la portée avec une SMG est un peu plus touchée et que t'as quand même 80% des vitesses des balles. Donc, je pense, en fait, que le, le VDV renforcé 9.3 est aussi viable. Je pense qu'il est viable. Je joue sans, mais je pense qu'il est viable. La poignée rapide des Spetnaz, donc, contrairement à la poignée Spetnaz, là, on va vraiment chercher également un truc qui permet d'avoir de la vitesse de déplacement en sprintant, d'accord C'est pour pouvoir courir à... T'as compris, euh, pour pouvoir courir plus vite. Hein. Dans la mesure où il n'y a pas beaucoup de recul vertical, de toute manière, c'est utile d'avoir un truc qui permet d'être full drogue et full, euh, voilà, full rush, t'as compris. Pour la poignée et euh, la crosse, c'est la même chose que la XM4, même si le pas de crosse peut être viable pour pouvoir aller... Euh... En fait, non. Le pas de crosse, regarde, t'as 30% de temps de transition de sprint au tir et tu l'as aussi sur euh, la crosse squelettique, sauf que tu perds juste un peu plus en oscope, ce qui en soi n'est pas... Dramatique. Et enfin, une dernière classe, je joue également avec la K47, avec à peu près les mêmes, euh, les mêmes choses que sur la XM4. Là, j'avais juste mis un ingénieur, je sais pas pourquoi. Viseur mille stop, euh, en fait, non, les mêmes, voilà, c'est les mêmes atouts, euh, sauf que là, je prends le libérateur, effectivement. Là, je prends le... Ah non, je le prends aussi sur la XM4. En fait, c'est la même chose. Vous prenez les accessoires que je vous ai dit sur la XM4, vous appliquez la même à la K47, et la K47, qui elle est interdite en compétitif entre les pros parce qu'il la considère vraiment trop, trop fort, trop au-dessus de toutes les autres armes, bah, avec la Ligue, euh, c'est autorisé, vous pouvez peut-être vous permettre euh, des Petit kiffe, il y a juste une mini, un mini changement du coup euh, sur mon AKU, c'est que en SND je joue avec hors la loi pour pouvoir du coup avoir les atouts importants et un sniper en secondaire, il n'y a pas besoin d'avoir six atouts en recherche et destruction au global il n'y en a que 3 qui sont vraiment importants c'est ces derniers là, puis après derrière vous pouvez apporter des retouches vous même, grenade paralysante, semtex, fumigène, ça peut être utile voilà pour mes classes maintenant allons directement in game, c'est parti lui, il joue sans cross, regardez, haha, ha, on analyse ce que joue, ceux que prennent les alliés. Allez, c'est parti, nous sommes en Ligue Master en ce moment, les après m je joue vraiment qu'à ça, ça va, je me fais plaisir. Le mode est cool, même si le système de classement est chiant. Ils ont réussi à régler un des, un des principaux soucis que j'avais dénoncé, notamment au niveau des autorisations de jeu, hein, entre guillemets, je vais ça comme ça, des autorisations de... Reviens petit, reviens. On bien des autorisations de jeu, ils ont été réactifs sur les balles. ils nous ont très vite enlevé la RCXD, ils nous ont très vite enlevé eu pas mal de trucs que les pros n'utilisent pas, ce qui a été quand même assez plaisant. Et puis voilà, alors je vais pas forcément vous parler que du jeu aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de moi-même. En ce moment, je, je, je découvre des choses, je regarde des trucs et je me fais plaisir, j'ai commencé un nouvel animé, Voilà. Oh là là, là, je me souviens de prendre cher. Je viens de commencer un, animé, un nouvel animé grâce à une propagande que j'ai appelée euh, voilà, <rire> assez sobrement la propagande Twitter. J'ai commencé à regarder Jujutsu Kaisen, qui est un animé qu'on peut retrouver sur, euh, voilà, sur Crunchyroll. Et franchement, je vais être avec vous. Pour le coup, j'ai été assez content. d'être touché par la propagande Twitter parce que c'est un excellent animé, j'ai vraiment kiffé en ce moment, je prends mon plaisir à regarder ce truc là, donc dédicace aux frérots de Twitter, c'est vrai que les communautés cassent les couilles dès qu'elles font des propagandes trop fortes à t'en dégoûté du truc des fois, mais pour le coup c'est pas injustifié, enfin des fois c'est pas injustifié pour le coup, ça ne l'est pas du tout injustifié parce que je suis avec c'est de la frappe j'ai vraiment pris... Oh là là les trophies des enfers Oh là voilà, let's go J'ai vraiment pris du plaisir à suivre ce truc et en ce moment, vraiment, je me régale. Donc, SO à vous, les frères. Vos goûts sont bons. Allez, attends, on va rotate. Et sont validés par la street que je représente... Hop là, monsieur, t'as voulu m'attendre Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Bon après, vraiment, pas t'es pas seul à m'attendre. Ah, c'est difficile, hein, à des moments, hein, les rotations, tout ça, on est en train de perdre, on n'a pas la rota. Hop, ah bah, en façon plus, ils ont pas de temps. ils l'ont, ils l'ont. Alors c'est chaud parce que vraiment, en ce moment, en ligue, je suis... Alors ça, ça, ça va être le prochain truc qu'ils vont travailler. Moi, vraiment, je vais être avec vous. Genre là, je porte... Enfin, je n'ai pas d'espoir... Par rapport à, un, à une éventuelle match des systèmes de classement, c'est à dire que je pense que le système de classement restera flou comme on a à l'heure actuelle, enfin flou, en tout cas pas terrible quoi avec les événements tous les trois jours tout ça machin mes couilles. Bah après bon y a pas besoin d'avoir fait Harvard pour comprendre dans le fond hein, même si c'est relou, c'est ce que j'ai dit, si un truc n'est pas, pas ludique mais n'est pas compréhensible rapidement c'est qu'il est qu le foutu quoi. Et là pour le coup bah... Je pense vraiment que c'est mal foutu, je vais peut-être passer SMG là, parce que j'ai l'impression qu'il y a besoin d'être un peu plus agressif. là. Mais par contre, ils, vont, ils peuvent, je pense, corriger des choses faciles, genre euh, la RCXD, les ça. et un des prochains trucs faciles à corriger qu'ils qu devraient faire, en tout cas, que j'espère qu'ils vont prendre le temps de faire. Attends, il y a quelqu'un. Ce sera, j'espère, je l'espère, le jeu en groupe, le jeu face à des groupes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, moi, j'ai fait une, fait une, une, une session. Solo l'autre jour en stream, vraiment j'ai fait une session solo les frères. La session solo, 10 défaites, une victoire en étant quasiment le seul à chaque fois dans mon équipe à, à quoi, je sais pas, comprendre le jeu, à essayer de vraiment gagner, tu vois. Alors je dis pas que vous me la raclez, tu vois, ça fait un peu, ça fait un peu League of Legends, tu vois, ouais, toujours mes mates si ça machin. Mais là, pour le coup, cette session-là en particulier, j'ai réellement été amputé par des équipes qui n'étaient bon, pas terribles du tout. Ok, oh, le double pour Zach En face, nice, encore en face, oh ah, non, il m'a tué le frérot, c'est dommage. Je suis en 7, je m'en sors pas trop mal, j'ai vraiment été euh, handicapé par ça et donc du coup j'ai, au grand mot les grands rebelles j'ai mis un tweet, j'ai fait est-ce qu'il y a des cocaïnés et des monstres qui veulent venir jouer avec moi, j'ai trouvé des frérots, euh, voilà, des joueurs français de chez Clutch Rain qui est une structure lyonnaise, des joueurs compétitifs quoi tu vois et qui, qui apparemment s'en sort déjà pas mal dans leurs résultats et tout, moi, moi je suis pas toute la scène amateur, enfin amateur en tout cas challenger Call of Duty donc je saurais pas. De vous dire quoi mais là où je veux en venir c'est que ils viennent m'aider à jouer en ligue et c'est très agréable de se faire porter le cul hein. voilà on va on va, on va le dire je me fais un peu porter le cul je m'en sors bien oh putain ce qui me oh, là, et à des moments oh, vraiment ça on va en parler tout après. ouais ouais c'est très agréable de se faire un petit peu porter le cul de quand même bien s'en sortir mais voilà d'être avec des bons joueurs et, et, et ça me permet d'enjoy encore plus euh, en attendant notre fameuse notre femme notre femme notre fam. Not famosa aïe Notre fameuse A, saison 2, Allez. Ouf, j'ai gagné un gros duel là, c'était putain d'important. Oh le duel que j'ai gagné là, il était putain putain putain putain d'important. Oh je suis seul, le next. Mon équipe, elle fait pas de retard. De elle choisir. ne fait pas de retard. Elle ne fait pas de rota, mon équipe, c'est terrible. 13-11, c'est chaud. Ah ouais, c'est chaud, c'est chaud. Alors en plus, les parties, on tombe vraiment constamment sur des masters et sur des mecs. Alors à ce niveau-là, à part quelques parties où une fois je suis tombé, une fois ou deux, je suis tombé sur des zones ranked Des zones ranked poubelles, poubelle, des mecs qui ne pipent vraiment rien au jeu. Au global, le SBMM de la ligue est assez bon. Hein. C'est-à-dire que je suis master, je tombe vraiment. Constamment une ah, ah, fronte une fronte allez go Tu l'as frère Nice, j ai, j ai, j ai. Je tombe constamment moi-même sur des masters et ça ça fait plaisir, tu vois, genre à ce niveau-là tu vois c'est assez respectif, assez représentatif, assez respectueux, respectif, ça veut rien dire. Assez respectueux et vraiment euh, je mesure le retard que j'ai pris au début du jeu en ne jouant qu'en classé, tu vois ce que je veux dire, en jouant que en mode comme je suis en train de jouer, enfin tu sais en domination tout ça machin, et réellement. Ah là là je douille, oh là je douille Alors ça me fait une sorte une forme de, de, de, de Salle d'esprit et du temps tu vois Je m'entraîne réellement à être hardcore contre des joueurs hardcore Je perds des duels, je prends des Bullshit, je me fais outgun Mais par des joueurs qui jouent bien, hein, des joueurs vraiment meilleurs que moi hein. la, la vie meilleure, je pense que dans toutes les parties où je joue Peut-être la moitié du lobby est meilleure que moi et je le reconnais hein, Tu sais je, je fais pas le grincheux en mode à me sortir des excuses hein, Vraiment je tombe vraiment face à de très bons joueurs Et c'est aussi pour ça tu vois qu'on joue En ligue pardon c'est c'est émulsifiant, c'est, je sais pas, ça fait bander quoi, tu vois ce que je veux dire, ça fait kiffer mais réellement c'est difficile et ça me remet en question pas mal de choses, je suis là en mode putain je veux bien à quel point les joueurs compétitifs, euh, ils peuvent être chauds à des moments les frères, hein. vraiment c'est compliqué et, et j'en apprends beaucoup, alors justement quand je vais revenir du coup, là on vient de faire un full point, c'est du bonheur, quand je vais revenir en, euh, en, en partie classique, ça c'est mon souhait, Let's go Et ça, c'est ce que j'imagine, quand je vais revenir en partie classique, j'aurais réellement fait plusieurs semaines de, de, de, de salle d'esprit et du temps. On va dire que la Ligue, c'est vraiment la salle d'esprit du temps. Je m'entraîne me, je me, je me, je contre, contre des mecs grave forts. Donc quand je vais revenir contre des mecs supposés moins chauds, logiquement moins chaud. Oh, je m'en sors bien, je m'en sors bien, je m'en sors, sors bien. Quand je vais revenir contre des mecs moins chauds, je vais me régaler parce que là, j'ai une prise de niveau, mon pote. Alors, l'expérience de la compétition de Zack fait toujours effet. Hein. C'est comme un Casanova, tu vois. Mmh, quand tu sais, quand il revient comme ça, hein, aux choses qu'il maîtrise, il a toujours un... Pas un temps d'avance, mais il deux beaux restes, on va dire. Alors là, j'ose pas y prendre parce que je suis weak. Attends, on va utiliser... Hop ah uh, okay. uh, ils ont pas regardé. Bon c'est pas grave, j'ai streak, donc on ne pas beaucoup de points. Voilà, j'ai même fait un petit kill. J'ai bientôt d'autres streaks. On est pas trop mal, là, on a 37 points d'avance. Ouais, je, je le savais, je, je pense que j'aurais dû faire le tour, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Bon, là, là, là, j'ai pu apporter du nombre dans le point. Ça va venir derrière. Eh ouais Oh, le niveau des parties, franchement, mec, là, ça a totalement changé, je le ressens, je le ressens. Donc ouais, au final, j'ai des bons restes, donc c'est-à-dire que... Je sens que des choses que je connaissais de la complète à l'époque m'aident bien dans la maîtrise des spawns, dans les rotas et tout. Call of Duty, c'est comme le vélo, tu vois. Faut y aller pour réussir à l'oublier. Faut y aller pour réussir à l'oublier à perdre des duels comme ça. Hein. Faut vraiment y aller parce que là, j'ai perdu un gros gros duel, mon frère. Mais franchement, c'est bien, bien, bien kiffant. Non, allez, allez, allez! Non, nice, je pensais qu'il y avait mon allié qui, qui me coverait, mais oh. Bad spawn. Ah, je suis le seul comme ça, ça, ça par contre, c'est dommage. Donc quoi, ouais, les beaux restes, c'est pas mal, mais ça aide pas toujours. Hein. Surtout, il euh, y a des moments, tu sais, je vois des mecs, du coup, sur mon chat, ils arrivent, ouais Zach, tu reprends la compète, t'aimerais bien, machin. Ah frère, j'ai pas le niveau. Ah maintenant, je suis retraité, je suis vieux. Hein. Je suis sur une stricte de mort, je sais pas pourquoi. <rire> frère, c'est horrible. Là, je vais faire un acquis, je vais avoir un retour. Je suis en 27-18, mais la vie de mère, mon 27-18, il est ah mon gars. Quand on me demande si je suis prêt à reprendre la compétition, mon gars, la réponse c'est non. Oh, let's go. Vous avez vu retour? Mais retour, ça veut dire que t'as été en galère, cousin. Vas-y, là, on s'est fait, on, s... on va se prendre un full point, c'est pas bon du tout. Voilà, on s'est pris encore un full point. Ils nous ont bouffé le cul à la rota. à la rotation d'un point à l'autre. La... la game est super serrée. Bon, ça au moins c'est cool. Une game euh, c'est pas une game casquette où on est non mais qu'est ce qui prend les alliés on va spawn à l'ancien si je réapparais oh l'enfer gros oh j'ai envie de mourir sérieux j'ai envie de mourir ils ont fait n'importe quoi j'étais tout seul avec l'autre ah c'est bon on réapparaît bien mais oh là l'enfer vraiment rater deux rotas d'affilée les gars c'est c'est assassin, mais. Oh là là, je prends tellement cher Et les gars, qu'est-ce que je vous ai dit, je prends tellement cher. C'est dur hein. Les mecs sont bons. Oh l'autre est mort au bac. En fait il y a des mecs de parking. Oh le double Le double Mais pourquoi tu le mets là Putain abruti Allez go go dedans, goddam, de go de go de c'est pas fini, on peut encore marquer 20 points. Ok, j'ai une artillerie, ça va être bien pour le prochain. Il prend les 10 points, on repasse devant. Oh, l'artillerie peut être clutch là. L'artillerie peut être salement clutch. Oh, sa grand-mère. Attends, attends, attends, attends. Ok. Ah, Ice Trick. Ok, un kill. Deux kills. Allez, come on. Allez, moins deux, frérot. Pourquoi tu pas aller Nice. Nice. Bon, allez Je m'allonge. Let's go, Zach, encore. Let's go, plus que 12 points. Attends, je vais mettre mon streak tout de suite. Oh non. Il se il se Non, mais je le fais tel Allez, allez, allez, allez, allez, allez. Deux secondes, deux secondes, une seconde. Let's go oh, Sa mère, la game était tellement serrée, frère. Oh, quel plaisir Quel plaisir Oh là là là là Bien joué, bien joué, bien joué 40-23 Ouais, 40-23, lui aussi, on fait le même score. Euh, 39-28, 1-30 dans le point. Non, ça a bien joué, franchement, c'est du coup du regarder. Il y a quasi-quasi, personne en négatif. Après, forcément, les assists rapportent des kills, enfin, vous voyez ce que je veux dire, mais <rire> mon 40-23 est un peu, un peu exagéré, je le pense, je le reconnais, ouais. Mais voilà. Alors, j'avais fini cette ligue, je crois, à peu près top 5 ou top 10. Donc là, c'est la première game depuis la fin de l'événement. Je suis master division maître, OK, il a pas de souci. Est-ce que je suis en argent ou en hors argent Quoi, bronze ah, les résultats sont en cours de traitement. Ouf, donc regardez, les résultats sont en cours ici. Là, ils le disent à gauche parce qu'en fait, mon classement d'avant, j'avais fini à peu près dans les 5 premiers. Donc, je devrais à minima avoir plus de gemmes ou en tout cas être en argent ou hors argent. Ça, on le verra pour une prochaine vidéo. Les résultats sont encore en cours de traitement. Donc, bah, vivement la fin du traitement. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like pour cette game série, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine, les amis. Bisous